Hello les chavales, c'est Misa, comment ça va Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The Walking Dead. Euh, mon dieu, il a 15 ans. Et il joue à The Walking Dead, donc on continue. Donc, je vous rappelle, on est en d'infiltrer euh, Corford, qui est un truc bizarre, je sais pas quoi. Regardez l'épisode d'avant, hein, c'est tout. C'est une mafia, on va dire, c'est plus simple. C'est un piège. C'est un putain de piège. Je le sens mal. Je, je la sens mal mollie. Hein. Je vous le dirai que c'est un piège. Parce que c'est facile de dire « ouais, je suis pas de confort. » C'est facile. Ça se péter à gueule. Bon, ça va. Et comment tu comptes retourner en arrière après? Direct. Ok. Faut que je fasse le tour. <coughs> D'accord. Sou qu'elle est vachement blué. Alors, euh, c'est qu'en fond... Non, en gros, c'est de la mafia. Euh, ah. Sympa. Leave ah, him. He's mine. Où t'es tu? Where the hell have you been? <coughs> Him. I think you got it. <laughs> One more. <laughs> <laughs> He's wearing medical scrubs. Some kind of scientist or doctor, maybe? Yeah, well, he ain't shit now. Did you find us a way in? Yeah, but the garage door's jammed. Can't raise it. Clémentine! Ah, d'accord. Oh, yeah. Parce que oh, si oh. on sort tout le temps l'excuse Clémentine, c'est petit. Oh. Oh, yeah. go, go, go, go, go, go, go, go, go, la c'est simple ce que tu fais tu le ça. Il a bougé par le tu tu tu tu tu tu le tu Le tu tout Genial. Well, I can see where the battery should be, but it's not. Perfect. That blinking must be an anti-theft system. Good chance of a working battery being in that car. If I can find a way to get up there. Mm hmm. Can't reach it up there. Mm -hmm. It's locked. No way in. No power. It looks like it's the hose for the lift hydraulics. More of Crawford's rules. How did anybody live like this? To take my chances on the outside. Don't think I can pry that hose apart with just my hands. Maybe if I had something to cut it with. A couteau, madame. Something mm. you need? Est-ce que je peux t'emprunter ton crochet I don't know. Hilda and I have been through a Hilda. That's what I call her. Don't judge. Please can I borrow Hilda? I'll take good care of her. She won't get a scratch. Merci. I got your promise scratch. Merci merci mais merci. Me c'est coupé un tuyau quoi, c'est bon euh... Je eh? l'ai wow, wow. That's probably not n'est probablement pas try Je vais essayer de Hurry! vite Il y a la batterie, enfin It's off. The negative terminal still screwed on. Got that one off. C'est bon. Got it. Yeah, but we still got a problem here. Put it in here. I'll carry it. Okay, follow me. Et je l'ai rangé dans mon sac. C'est normal, ça passe pas. Ok. Là. Hey it Okay so now we're on the roof. You ever stop complaining? Come on. Come on, what are you chicken? Jump! Bu well, Non mais Trouillard Je pensais que ça allait faire un peu à la euh, Comment c'est à la Marty McFly Trouillard comment tu m'appelais là Eh choup Je... ah, Bon lieu On a réussi later. Something I got do first. What? Catch you later. Wait, you still got the battery. Yeah, I think I'll hold on to it. Make sure you don't leave without me. See you back in class. Bye. Dans mon classe. Oui, bon. C'est pas bien. open it without the <rire> combination. Oh, ce qu'on avoir la combinaison si on cherche. Ah, je tente. Sorti vers l'allée, on est déjà allé tout à l'heure. Salut Vietnam. You guys need any help? Thanks, but I think we're almost in. We're taking care of it, don't worry. Ah d'accord, ils essaient de crocheter euh, l'infirmerie. J'imagine que va me dire la même chose. Little help. Little help here. Ah. Ah. ah, ah, ah, ah, ah. Euh, bon. euh. boum dans ta gueule. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. et ah voilà. mon lieu elle ah aussi ça ah trop de temps mais putain de merde